Put the place up Yeah, we know what we're Ok, salut les guerriers, donc bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance PEC. La séance, elle va s'axer autour de mon bench. Mais avant de commencer la séance, je voulais vous parler des programmes qui sont sortis sur fitnessfusion.fr. Déjà, avant tout, merci beaucoup à tous ceux qui ont commandé. Vous êtes nombreux à avoir commandé, plus que ce qu'on pensait. Et ça fait plaisir, merci de la confiance que vous nous avez accordée. Et j'espère en convaincre encore aujourd'hui avec mes perfs. Hein. J'espère que ça va vous convaincre et vous donner envie d'acheter. Mais de toute façon, si vous voulez pas progresser, c'est votre problème. Si vous voulez progresser, il faut, faut acheter, c'est tout. Donc aujourd'hui, on va faire séance spectraux, ça va s'axer principalement autour de mon bench. À la fin, je vous ferai un physique update et je vais essayer de faire mes séries à 160 aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais réussir, je n'ai jamais essayé. Donc on va faire du bench et je vais bien m'échauffer, surtout que je suis blessé au bas du dos, donc il faut que je fasse vraiment attention. Et ensuite, euh, je vais principalement je vais parler autour du bench et ensuite, ce sera des plans motivation pour tous les autres exercices. Parce que ce ne sera pas intéressant, ce sera une séance classique et on fera un physique update à la fin. Mais pour ça, pensez à rester jusqu'au bout, liker la vidéo, lâcher un commentaire. Donnez-moi votre père, votre père en commentaire au développé couché, comme ça moi ça fait un commentaire Bon les gars, on va passer à l'échauffement Je vais faire échauffement articulaire Comme dans nos programmes, de toute façon, on vous montre comment on fait un échauffement articulaire On vous dit bien de monter en charge progressivement C'est exactement ce que je vais faire, ce qu'on a mis dans les programmes On s'inspire de nous, c'est pas exactement les mêmes mais On s'inspire, mais on fait en sorte que ça convienne à tout le monde si j'ai une tête d'SDF c'est parce que je laisse pousser ma barbe, c'est pas la peine de me le dire en commentaire. Je laisse pousser pour que quand on va avoir body time, j'ai une vraie barbe. Pourquoi qu'ils pensent que je suis un enfant. On répond à tous les abonnés sur Instagram. Faut venir nous suivre sur Instagram. Les gens ils savent pas ce qu'on est plus proche des gens sur Instagram qu'en commentaire. On répond à tous nos messages privés. Genre quand vous envoyez des DM sur Instagram, ouais puis mousse, euh, tiens mon alimentation, t'en penses quoi frérot? Paye un plan alimentaire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de travailler gratuitement. Faut arrêter de déconner. Ne demandez pas des programmes gratuits, ça sert à rien. Mais si vous voulez une vraie séance, faut payer. Personne travaille gratuit, ça n'existe pas. First, First, the beamer, now I want the back like I go again. Outside, chirp, Told you keep the channel's on. Why you different when the camera's on? Why you different like paper wake up and I thank God. got you wishing you could say I said Ok. Ça m'a paru lourd, c'est normal, c'était la première. J'ai arrêté de m'entraîner sérieusement pendant 2-3 semaines, donc forcément, ça va se ressentir, je pense. Je vais faire mon mieux. faut au moins que je fasse une série à 160. Au moins. une. Tu t'as baissé après, mais au moins faut il faut qu'il passe. Oh, une qui passe. 160 x 6 très bonne performance de la part du joueur français. Ça baise. La première elle a paru dure parce que je préparais le système nerveux. Quand je l'ai levé, je me suis dit ah c'est lourd, j'étais pas prêt. Là je savais à quoi m'attendre. Toujours faire une rep quand tu sais que tu vas travailler lourd avant de faire ta série. Pour que ton cerveau il enregistre que là ça va être dur. Non, non, elle est passé crème. Je vais en faire une deuxième à 160. Bon j'ai terminé mes deux séries de force à 160 Je vais redescendre à 140 Histoire de tirer un petit peu d'hypertrophie pour envoyer du sang dans les pecs Et vous montrer quand même des pecs congestionnés à la fin de la séance Non, vous allez me dire il fait les pecs et il n'y a pas de pecs De la merde, je dis de la merde moi Moi je suis là pour dire de la merde Donc là je fais coucher, incliné, dips des écartés, un peu d'épaule, ça va être principalement du plan motivation maintenant Et on se retrouve à la fin pour le physique Update hein <musique> Hey, wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day nah. On oh, my mama, I'm a I finally weigh With some twenties, fifties, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy an Amazon. I been winning, I'm like why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you boo, I style me. I roll G's and they grind me Now I'm on my game, nothing is the same Who am I to blame, money made me change Cardi in my ring when I'm switching lanes Money in the carry on them boy in planes Money in the carry on them boy in planes moi bon, les guerriers c'est une fin de séance qui fut très productive je suis vraiment vraiment très fatigué j'ai plus du tout l'habitude de faire de la force comme j'ai fait là maintenant je fais que de l'hypertrophie principalement à niveau perf j'ai fini le jeu au bench hein. je, je... Je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour l'instant. Mais 160 x 6, c'est une performance à souligner, je pense. Et si jamais vous voulez les mêmes performances, il n'y a qu'un seul secret. Prendre le programme split ou PPL. Si vous avez la génétique, la morphologie pour, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais je sais que si vous suivez que sur le split ou le PPL, dans les deux il y a de la force, vous allez pouvoir atteindre votre potentiel maximum au bench. Avec une bonne technique également. Donc allez voir la vidéo sur la technique bench aussi qu'on a fait, c'est important. Mais voilà, si vous prenez split PPL, vous êtes sûr que vous allez optimiser votre bench. Vous allez avoir un vrai bench. Donc voilà, comme j'ai dit... Moi j'ai fini le jeu au bench, ça veut dire j'ai atteint les 100% comme sur les programmes 20 45. Moi je les 100%, c'est bon, c'est fait. Donc si vous aussi vous voulez faire partie des 1% qui vont atteindre les 100%, vous savez comment ça se passe fitnessfusion.fr, on va le répéter à chaque vidéo. Il va falloir vous y faire, il va falloir vous habituer, on va le répéter, on est fier de ce qu'on a fait. Donc on va les mettre en avant. N'oubliez pas en description, vous avez tous les liens, code QNT 20% de réduction, Ironmill 20% de réduction. Donc voilà comme mot du jour, donnez-moi votre perfo bench, moi ça m'intéresse de le savoir comme ça moi je fais. Une moyenne, je vois la moyenne haute ça donne quoi Je veux une vidéo si vous mettez au-dessus de 170, je veux que vous mettez le vidéo dans le répertoire sur votre chaîne et vous mettez le lien en dessous, comme ça je vais vérifier. Au sur insta. Donc voilà, pensez au like, pensez à vous abonner. C'était Fitness Fusion. Force et fun.